Ouais. Attends, je vais me tourner. Ouais. Alors, c'est beau, bon, hein. Est facile. Ça ouais, titi, tati, Je vous le dis, c'est quand même pas prudent. Hein. Le ruisseau, il est en charge. Il va pleuvoir. C'est quand même pas prudent. Honnêtement, comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident comme ça. Hein. Lève les bras ça choisit. Demi c'est à toi ça du coup Ah bah oui c'est vrai, parce qu'il faut le mettre en fait Je pense que c'est dans la... C'est dans là aussi Ah toi c'est des démus On peut faire une dame ou des démus Non mais ça peut être qui veut T'as une bonne idée justement Elle ah, est presque en bas, tu fait hein. Tapier, tapier, tapier pied, On a intérêt d'avoir une poulie, finalement en canyon! Non, mais là, on arrête là, on va prendre une coup là-bas, c'est débile! Voilà! Ah, elle a mouillé les pieds! Oh, elle <rire> a mouillé! Les... Non, moi, je vais bon. aller bonne! Elle hey, est bonne! Faut qu'on fasse un truc, Après, plein soleil! Hein. Là, Ah, ça j'ai l'air con, et ça se voit! Ouais, parce que tu vois, ça coulisse pas assez vite. Ah bah j'ai plus de batterie. C'est comme d'habitude, tu vois, je suis pas. Oh bien attention ah, à tout ça file hein Ah, Ah Ça fait vraiment sortie de la piscine, tu vois, là. 50, euros plus euros. Plus non, c'est le la 50. La est <'en> Là, c'est rapide. hein. là, t'es en moyen. En moyen, ou c'est pas clair. Ouais, ouais. Faut ça Voilà, tu re... voilà. Ah, tranquillou <médicules> <médicules> <médicules> <médicules> Ben quand on change les plans... Euh... Non. No